What's up J'espère que vous avez tous magnifié personne parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui, les amis, on est sur iPixel pour une petite vidéo très très très rapide. Je voulais juste vous montrer qu'il y a un giga bug de duplication, de trip, euh, hacking parfaitement. En fait, c'est très simple. Tout ce que vous avez besoin pour faire ce bug, c'est un écran helmet. Et je, je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Oh. Ah c'est pour ça qu'il coûte million. 17 millions l'unité, en fait, ok je vois. Mais. Ouais oh, j'y pensais pas. Enfin Elle coûte combien 3 millions Aïe aïe C'est pas possible c'est votre truc, ça, mon, ça a mon, plus le mytho. Mais non, vous avez raison en fait, voilà Bah oui mais pourquoi tu, tu vois, vois tu on est pas des manches. Mais en fait euh. En fait il y a le moyen mais... de se faire masse de thunes en fait tu les changes en astrea et tout après et puis voilà ben en des autres, vois, trucs, autres trucs, les autres trucs besoin. Je, je suis sur l'île. Mais gros, c'est cheaté ce bug!